Hello, euh, Mark Zuckerberg a dit, dans un monde qui évolue permanemment, la seule stratégie qui est vouée à l'échec, c'est de ne pas prendre de risques. Ok, et moi je suis totalement d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on est dans un monde où euh, ceux qui n'auront pas compris l'importance des nouvelles technologies, ceux qui n'auront pas compris l'importance de s'adapter aux nouvelles technologies vont finir par, par disparaître. Ils vont finir par disparaître, par devenir obsolètes. C'est le cas avec euh, Internet qui aujourd'hui s'est imposé à nous. On ne peut plus rien faire sans Internet. Et dans cette, dans cette nouvelle économie qui arrive, euh, évidemment, euh, il y aura un bouleversement total. Il y aura des inégalités qui vont disparaître, que ce soit au niveau des, des pays, au niveau des entreprises, au niveau des personnes. Énormément d'inégalités vont disparaître. Et pour moi, aujourd'hui, euh, je pense que euh, la liberté financière ne, ne doit plus être perçue comme un luxe. Elle ne doit plus être perçue comme quelque chose qui appartient à une catégorie de personnes, quelque chose qui euh, n'appartient qu'à certaines personnes qui sont peut-être nées sous de meilleurs auspices que nous, autre chose dans le genre. Tout le monde doit penser liberté financière, indépendance financière, euh, entrepreneuriat, investissement, ou enfin finalement sorti de ce piège du salariat, de, de la retraite et de rester dans ce système de 40 x 40 x 40 euh, travailler pendant 40 ans, euh, 40 heures par semaine pour ensuite avoir 40% de votre salaire à la fin de votre vie réussir aujourd'hui n'est plus une option c'est une obligation pour vous, pour votre famille pour tous, que, pour tous les gens que vous aimez alors ça ne doit plus être quelque chose de genre euh, oui je ne sais pas, peut-être vous devez réussir. Ok Vous devez réussir. Et peut-être vous me direz, oui, euh, c'est parfait pour tout le monde. C'est vrai, c'est parfait pour tout le monde. Tout le monde peut peut-être pas y arriver. En essayant, peut-être vous ne réussirez pas. Mais je peux vous garantir que, si vous n'essayez pas, alors vous échouerez. Et aussi vous me demanderez, et aussi vous me direz peut-être, <rire> euh, et qu'est-ce que je fais si j'échoue Et qu'est-ce que je fais si j'échoue Et si vous échouez, bah... Vous aurez au moins appris sur le process et vous serez devenu une meilleure personne. Alors, euh, rendez-vous au sommet.